Salut, c'est Sébastien de la ferme Tilépouce à Plévin. Tilépouce, c'est... Voilà, vous la reconnaîtrez au logo. C'est une pépinière d'arbustes fruitiers. Pépinière d'arbustes fruitiers, donc euh, adaptée à la Bretagne. Donc moi, ce que je vous propose, c'est des arbustes qui produisent des fruits partout en Bretagne. Donc euh, nos plants sont essentiellement issus de boutures. Et donc nous avons deux sites. Nous avons le site principal sur lequel se trouvent les pieds-mères. Les pieds-mères, c'est les arbres, les arbustes sur lesquels je prélève les boutures tous les ans, et donc que j'entretiens pour qu'ils soient toujours en forme, rigoureux, en bonne santé. Et donc, euh, j'ai un autre site, la zone de production, pure et dure, sur laquelle euh, sont multipliées les plantes, donc euh, en fait sont plantées les boutures pour pouvoir créer vos futurs plans qui vont arriver chez vous d'ici la fin de l'année.